Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode alors qui va euh, se s'intéresser encore à une petite amélioration. Alors On ne me l'a pas euh, demandé mais j'anticipe un petit peu euh, et il est vrai que c'est assez légitime d'avoir euh, ce comportement dans le jeu du pendu. Alors qu'est-ce qui se passe Quand on lance ici notre jeu, qu'on tape sur la lettre E, on peut voir qu'elle est bien là mais je peux encore... Choisir de cliquer dessus, évidemment c'est une erreur. Donc l'idée ce serait ici de euh, ne plus donner la possibilité à l'utilisateur, au joueur, de cliquer sur la lettre E. Donc ça va être assez simple, mais un peu embêtant à faire. Qu'est-ce qu'on va devoir faire On va devoir passer ici, et on n'aura pas besoin de code, sur chaque bouton. Et dans l'événement OnClick, on va lui ajouter ici un nouvel événement. On va prendre le bouton correspondant. Donc au-dessus, alors attendez, excusez-moi, voilà, j'ai glissé celui-ci dedans. Et ici, on va aller chercher au niveau du bouton le euh, « Bull Interruptable ». Et on va le laisser à décocher. Pourquoi Parce qu'on veut tout simplement ici qu'une fois que l'utilisateur a cliqué dessus, bah, il devienne désactivé comme vous pouvez le voir. Alors certains me diront on peut le faire en sélectionnant tous les boutons. Non, vous allez voir que vous allez avoir un problème, ça va toujours s'appliquer au même bouton si vous faites comme ça. Donc moi je n'ai pas trouvé d'autre solution euh, simple que de faire comme ça, à chaque fois rajouter un événement, prendre le bouton euh, et aller chercher ici « Interactable ». Voilà, donc euh, bah, je vais le faire assez rapidement, je vais accélérer cette vidéo. Voilà. Tous les boutons sont maintenant euh, paramétrés. Et en théorie, si je clique sur une lettre, vous pouvez voir que voilà, ça fonctionne. Maintenant, euh, je sais que j'ai déjà joué le E, et je peux d'ailleurs recliquer, ça ne fonctionne plus, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors, je vous avoue que je n'ai pas euh, trouvé de... Enfin, je n'ai pas cherché longtemps non plus, vous allez dire, c'est la solution la plus simple à mettre en œuvre. J'ai essayé très rapidement avec un script, mais j'ai eu euh, pas mal de problèmes. Alors, si quelqu'un a une solution, pourquoi pas la nous la faire partager N'hésitez pas à la mettre en commentaire, et pourquoi pas euh, faire une petite euh, vidéo add-on euh, qui montrera comment le faire euh, avec du script, si c'est plus simple. Parce que là, évidemment, c'est très simple à faire, mais c'est un peu embêtant. Euh, effectivement, euh, il faut faire ça sur chaque bouton. Bon, Ceci dit, une fois que c'est fait, c'est fait, donc il n'y a plus de problème. Voilà, donc c'était la dernière amélioration que je voulais apporter à ce jeu. Enfin, à mon, à mon sens, il n'y en a pas vraiment d'autres à apporter euh, au niveau du, de la mécanique de jeu, on va dire. Euh, après, évidemment, c'est grandement améliorable. Mais en tout cas, ici, vous avez un jeu du pendu fonctionnel. Donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo, à la partager, histoire de faire connaître la chaîne. C'est toujours très important pour nous euh, qui faisons des chaînes comme ça. On peut voir que c'est assez difficile de développer des chaînes qui sont sur des sujets euh, techniques. Euh, Unity est un sujet assez technique et le développement aussi donc n'hésitez pas à faire partager euh, la chaîne et les vidéos de la chaîne euh, à partager pardon euh, et puis voilà moi je vous dis à bientôt pour une prochaine série certainement ou peut-être une amélioration encore de jeu ici je ne suis plus sûr de rien donc on verra bien voilà à bientôt au revoir